La question est, ce n'est pas une question d'ailleurs, hein, c'est une consigne, c'est un ordre. Faites votre lettre au président de la République. Monsieur le président de la République. Euh, non, je ne vais pas faire de lettre parce qu'il faut que j'attende que le président de la République soit élu. On 40 caractères, les SMS. Je ne sais pas à quelle date vous vous servirez de ça, mais à la date où vous me le demandez, il n'est pas élu. Il faudrait que je fasse une vingtaine de lettres, c'est trop. En 140 caractères okay. C'est pas sérieux. Faites votre lettre au président de la République actuelle Mais t'as perdu tes bas, mon pauvre garçon. Bon, salut flambi, ça va On t'a vu assez maintenant. Faut que tu passes à autre chose. <rire> Ou <Ouais>, un SMS. <rire> en 140 caractères. Arrêtez de nous prendre pour des cons. This